Merci Weedman, content de vous voir, vidéo SQD ici aujourd'hui. On parle ici d'un nouveau produit Broken Coast, le Cush Mint. Toujours un plaisir, le Cush Mint a gagné le concours sur mon Instagram. Choisis la prochaine vidéo, euh, 57% pour notre gagnant, 43% pour le perdant, qui était le Sunset Sherbet, l'autre produit que je vais faire bientôt à Weedman. Broken Coast est une excellente compagnie, meilleure compagnie euh, pour la qualité à la SQDC. Vraiment excité d'ouvrir ça. Vraiment content. Mon expérience commence immédiatement. Euh, J'ai payé 46,30 Tous les produits à la SQDC sont 46,30 pour la marque Broken Coast. Mais si vous avez votre prescription médicale et que vous achetez directement chez Broken Coast, les prix ne sont pas pareils. Just saying. Juste just, just comme ça, je dis ça comme ça. Donc, 46 et 30, c'est dispendieux, c'est vrai, mais c'est de la qualité assurée. Tous les produits que j'ai essayé de Broken Coast étaient de la qualité. Euh, il faut trouver son arôme préféré. Dans tous les produits de Broken Coast, il y en a seulement un que je pense qu'il n'y a personne sur la Terre qui va l'aimer. encore là, tous les goûts sont dans la nature. C'est vraiment... Oh, il est même plus là. Je me rappelle même plus du nom, mais il n'est plus là. Est-ce que vous pouvez écrire dans la description, vous savez très bien, euh, je pense que c'était le, le Melon Musk OG, euh, est-ce que vous pouvez me rappeler le nom de ce cannabis-là de Broken Coast que j'ai bien raide? Sunset Sherbet, on va l'essayer bientôt, Cush Mint, on a ça ici, Amnesia Haze, un nouveau produit qui est Sativa, malheureusement... Sativa, c'est le premier, c'est le premier produit de Broken Coast Sativa. Et je viens de remarquer que le Sunset Sherbet est le premier produit indica. Donc, le Amnesia Ace de Broken Coast, le premier Sativa, le Sunset Sherbet, le premier indica. Tous les autres produits de Broken Coast, qu'on parle du Cushman, Pipe Dream, Rockstone, Galiano, Denman, Sonora, ils sont tous dans la catégorie hybride. Donc le Amnesia Aze, un Sativa, malheureusement, j'ai pas les moyens de me payer euh, un Sativa, j'aime autant y aller avec les hybrides et les Indica, il euh, y a beaucoup beaucoup de variétés à essayer, donc ici à Winman, on va essayer le Cush Mint immédiatement, et le Sunset Sherbet euh, un peu plus tard, donc le style de sécurité, je n'ai pas goûté encore Là, mon homme, j'ai fait la vidéo tantôt une bonne partie. Et j'ai recommencé la vidéo. Je sais même pas ce que j'ai dit. Et ce que je n'ai pas dit dans celle-là, ça va mal. Et j'ai pas le temps de la recommencer, les boys. Le Mint, c'est quoi? C'est du animal mint. Avec du boba couche. Le boba Couch, on a vu ça à la SQDC. Et j'ai fait moi-même pousser du Boba Couch CBD. Malheureusement, ce n'était pas des phénotypes que j'ai gardés. J'ai pas gardé de clones. Euh, J'ai pas coupé de boutures de ces boba couches CBD-là. Ordinaire, ordinaire. Euh, Animal Mint, on connaît pas trop trop ça. Si on clique sur Animal Mint sur le site de Leafly pour savoir c'est quoi du Animal Mint, eh c'est du Sin Mint Cookies qu'on connaît pas ici à Winman, avec du Animal Cookies. Oh, Animal Cookies, c'est quoi? Je suis en train de faire pousser un GMO Animal Cookies en dessous de ma lumière. Vipar Spectra XS2000. Donc, allez voir ça. J'ai un petit plan. Les feuilles sont toutes, toutes, toutes rondes, rondes, rondes. C'est beau, c'est beau. Le petit animal cookie mélangé en GMO. Donc ici, c'est du Kush Mint. Le Boba Kush mélangé en animal mint. Taux de THC 23.7. Plusieurs personnes n'achètent du cannabis qu'en haut de 20%. Pourtant, vous savez très bien qu'il y a des produits en bas de 20% qui font un excellent travail. Juste à penser au Vanilla Frosting de Endo. Euh, dernièrement, aussi on a essayé un dernièrement à Winman qui était quand même assez euh, puissant hein, pour le taux de THC. C'était le Dossido de Home. Oh le Dossido de Omi, oh Vraiment, là, euh, je l'avais à 15.9. Euh, vraiment, quand même, un très bon buzz. Le Broken Coast 46 et 30 C'est pas tout le même prix sur le site de Broken Coast, si vous avez la prescription médicale. C'est bon, man. Ça me fait penser à... Oh! C'est un petit peu un gel euh, euh, euh, euh, euh, euh. euh, On sort l'artillerie... Artiller... L'artillerie lourde. Ça sent bon, ça sent bon, man. Ouais, c'est beau, Ben, hein? c'est beau, c'est beau. Si, si je veux vraiment être euh, être un peu, mettons, méchant, il a pas de boost, hein? On sait très bien que la journée, la journée que Broken Coast met des boosts, Winman ne fait plus de vidéo SQDC. La journée que Broken Coast met des boosts ou des Boveda dans leur contenant, Winman ne fera plus jamais de vidéos SQDC. Si je veux être vraiment... Euh, Méchant, tough, il est très beau, il est très beau, il est très beau, il est très beau, mais c'est pas le plus beau de Broken Coast, OK? Il, il est beau, j'ai rien à dire. Euh, écoute, l'humidité, c'est parfait, man. C'est huileux, c'est gommant. Il euh, y a quelqu'un qui m'a parlé sur Instagram, m'a dit que le cannabis de Broken Coast était sec. Non, man, c'est pas sec, ça, c'est vraiment parfait. Il explose pas. Il sent bon, man, euh, il ressemble un peu à du -mint, en moins fort. D'après moi, euh, il doit y avoir quelque chose qui tire plus. Je veux, je suis un peu là, là, je veux juste aller voir, euh, gélatomint. C'est quoi, ça, exactement? C est, c est, y a-tu un, un, un? Là, je viens de dire que le couch mint, c'était du animal mint avec Boba couche. Est-ce qu'il y a du animal mint dans le gélatomint? Gélatomint. Hum. est-ce que le gelatomint. ah j'ai pas dit. De... c'est difficile à trouver sur euh, les flics dites moi donc euh, en bas dans la description si vous savez euh, c'est quoi le croisement de gilatomint merde merde merde ce qui arrive avec les euh, fleas si tu dis show more result show more result et le gélatomine t'apparaît. Et voilà, le gélatomine. Ça, c'est spécial. Ah, oh, ils sont en train d'apprendre encore sur le gélatomine. Ils n'ont pas encore beaucoup d'informations. Donc, euh, écoute, je te dis, on va aller voir ça sur mon Instagram. Je vais aller euh, montrer une belle photo de mon Instagram. Belle cocotte ici. C'est quand même léger. On peut voir sûrement notre 7 joints avec ça. Il, euh, il est, je trouve qu'il est volumineux parce qu'il est très, très léger. Hein? Mais l'humidité est parfaite, même au pas de Beauvédal là-dedans, même au pas de boost. Il n'y a aucun problème avec la qualité de Broken Coast présentement. La cendre. La cendre. Euh, plusieurs personnes m'ont parlé du Sunset Sherbet. Présentement, on fait le Couchmint. Euh, deux personnes m'ont parlé du Sunset Sherbet pour la cendre. Pas satisfait de la couleur. Une personne m'a parlé de la cendre du Couchmint. Là, la cendre est en train de revenir dans le sujet de conversation, là. Tout le monde parle de la cendre. Est-ce que c'est vraiment un manque de leaching ou un manque de flushing? Est-ce que c'est vraiment à cause que des nutriments dans la terre? Est-ce que la cendre est noire à un tel point que ça va nous brûler la gorge? Est-ce que c'est du, du, du cannabis de notre pocheur de rue? Est-ce que Broken Coast préfère des des, des erreurs aussi graves? Est-ce que la cendre noire est vraiment vraiment associé au manque de flushing? Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce qu'on sait que c'est pris de la théorie du cigare. Hein? On sait que le cigare, quand la cendre du cigare est blanche, grise pâle, c'est parce que le, la, ta, le, la feuille de cigare, elle a poussé dans une terre avec des nutriments. Une terre en santé, généreuse. Le cigare, que la, le, le, le, le bout brûle noir, gris foncé, c'est parce que la terre, elle est vide, pas de nutriments, une terre en mauvaise condition, euh, qui n'est pas euh, adéquat, parfaite là, tu sais, parfaite, c'est pourri ça man, c'est pourri, ok man, là j'en roule un, le temps presse, je veux pas faire de dégâts, donc on va modifier la situation ici, ah oh, bro, c'est dommage que Winman n'a pas de revenus parce que je suis pressé par le temps, bro. Je peux pas te faire des vidéos euh, top, top, top, man. Je suis désolé, je suis désolé. Je suis désolé. C'est ça qu'on peut avoir euh, avec Winman présentement. Je suis désolé, les boys. Ok. Le gélatomine de Tribal est vraiment meilleur au goût, là. Bon. du cariophilène là-dedans. Mint, cariophilène. Je sais pas, bro. Je sais pas. On scanne. Couchmint. Limonène. Sucré terreux. OK. Là, on scanne. Terpène dominante. Limonène. Deuxième terpène. Cariophilène. Bisabolol. Myrcène, Cédren Première fois que je vois ça à l'SUDC Cédren Ah ouais, il est léger Il prend de la place dans mon joint J'en ai un petit peu trop émietté On va le conserver Ça coûte cher Un, un vert avec peut-être Une petite teinte de mauve Vert pâle la première fois je vois ça, cette couleur-là. Je pense que la cendre noire, c'est pas, pas garanti. C'est pas... Je sais que Remo en parle. Je sais que Remo en parle. Je sais, man. J'y regarde des vidéos de Remo. Je regarde des YouTubers, moi aussi. Connex Grow, je la regarde. Mais c'est Grow, moi aussi. Tu comprends-tu? Je le sais, je le sais. Vous voulez que je fasse pousser dans du bio organique, mais ce ne sera pas le cas, bro. Ça sera pas ça. Là. All right, Cush Mint Broken Coast. Ah, j'y haut, j'y haut, j'y j'y Moi, présentement, mon meilleur, c'est le Rockstone. Roxton qui goûte vraiment à diesel. Ensuite, que j'aime, euh, c'est le savary, mais il n'est pas présentement en 3.5. Le savary, c'est le pink pinkush de Broken Coast. Euh, je pense qu'on qu peut l'avoir en joint pré-roulé à la SQDC. Euh, moi, j'étais capable d'avoir le savary, le pinkush de Broken Coast, en 5 grammes parce que j'ai acheté euh, à cause de ma prescription médicale. j'ai pas acheté ça sur le site de Broken Coast, mais sur.. Euh, j'ai mon autre fournisseur, c'est Broken Coast et mon autre fournisseur, c'est Shopper Drug Mart, -Prix pour le cannabis. Farmapri pour le cannabis, vendre toutes toutes, tout, tout les marques, un petit peu de Broken Coast, un petit peu d'exo, un petit peu de, de plusieurs variétés. Euh, des fois, un peu moins cher. Comment ça qu'ils vendent ça moins cher? Parce que des fois, la date d'emballage est peut-être un peu plus longue. Euh, D'après moi, ils, ils leur vendent leur cannabis là, euh, de 3-4 mois. Ce n'est pas le, le super frais, frais, frais. Faut qu'on allume ça le Kush mint, ok C'est du boba Kush mélangé en animal, en animal mint. Donc si vous savez le gélatomine de tribal, c'est quoi le croisement Écrivez-le-moi en bas s'il vous plaît, voir s'il y a un lien avec le couch mint et le gelato mint. <cười> bon, prête pas prêt. Santé. Ah, il est bon. C'est un gelatome un gelatome différent. <coughs> euh, là, je vais dire, euh, il est où dans ma position J'aime le gelato mint pour le goût. J'aime le gelato mint. Mais il euh, y a un petit élément de fraîcheur, un petit élément manque. Euh... Euh, un peu un genre de gelato 33 un peu vanilla frosting mais moins fort, moins fort. Vanilla frosting, il y... y arrache, hein? y arrache le vanilla frosting, mais lui il y... Il est peut-être moins fort, mais meilleur au goût euh... Là-dessus, il y a 23%, je t'ai dit. Puis le Vanilla Frosting, il y a 17,5. Il est fort. Non, non, il est fort. Il est fort. Ben, écoute... Euh... Je suis capable. En... J'aime mieux celui-là que le Pipe Dream. Je l'aime mieux que le Galliano. Je l'aime mieux que le Denman. Je c'est quoi celui-là. Je l'aime mieux. Je l'aime mieux que le Sonora. Euh, écoute. Je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Un qu'on voit plus à la SQDC, c'est le Quadra. Le Quadra, je trouve que c'est celui. C'est le cannabis la SQDC. Le cannabis que j'ai essayé dans ma vie qui était le plus complexe. Euh, qui était, le quadra de Broken Coast, c'est le contraire de, du pot. C'est du pot. Le quadra de Broken Coast, c'est vraiment une expérience. Ça a plusieurs goûts. Même le buzz. Y, y, y, y, le buzz évolue avec le quadra de Broken Coast. Mais j'aime mieux le mine pour le goût. Euh, si on parle de goût, si on parle de goût. Euh, pas pire là, ça avance, ça monte. Euh, je pense cette année du Roxton, On va dire que j'en mets trois égales. Il est égal dans mon premier. Savary, Roxton, Cushman. Je l'aime, je l'aime. J'aime mieux j'ai l'atomine de Tribal pour le goût. Mais euh, il est très bon. Il est vraiment bon, les boys. Il est vraiment bon. Euh, la cendre est noire. Hein. La, so la cendre est noire. La cendre est plus noire que mon propre cannabis que je fais pousser. Moi la façon que je fais, euh, moi je ne fais pas le flushing, hein. flushing c'est donner une grosse grosse grosse grosse quantité d'eau pour vraiment que l'eau déborde et que, que l'eau elle, elle apporte tous les nutriments avec elle, pour qu'on puisse enlever les nutriments de la terre. Moi je ne fais pas ça, moi je fais du leaching. Le leaching c'est quoi? C'est que les deux semaines avant de couper, ou les trois, moi je fais trois semaines pour être sûr, les 21 derniers jours je ne donne plus de nutriments, juste de l'eau régulière juste de l'eau normalement, et puis là la plante, apprend les nutriments qui, qui restent dans la terre, et puis je peux te dire que dans les 10 derniers jours, à roche, tu vois qu'elle a de la misère, qu'elle prend tout, tout, tout ce qui reste, puis après ça, elle, elle prend des, des nutriments, je pense en dedans d'elle, man Je te dis, elle va jusqu'au bout, là. elle va jusqu'au bout. Puis pourtant, même si je fais cette procédure-là de 21 jours, juste de l'eau, sans donner de nutriments pour les 21 derniers jours, je ne donne pas de, de l'eau à tous les jours, là, pour ceux qui ne sont pas euh, familiers à faire pousser du cannabis. Mais à chaque deux jours, à chaque trois jours, si je donne un litre ou deux litres d'eau, mais' euh, ben c'est ça. Je donne un litre, deux litres d'eau pour les 21 derniers jours. Et puis ma cendre est, est, est, est grise foncée. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçu, parce que j'aurais aimé que ma cendre soit blanche grise. Mais je peux vous dire qu'ici, avec le Cushman de Broken Coast, si vous, vous, vous, croyez à la cendre noire, si, si vous ne vivez que par ça, vous allez être déçu. Vous allez être déçu. Mais ça brûle pas la gorge. Ça brûle pas la gorge. Donc c'est pour ça j'y, j'y crois pas. J'ai de la misère à y croire. J'ai déjà acheté du cannabis dans la rue d'un pocheur. Puis la cendre était noire. Mais la gorge, elle brûlait, man. Elle brûlait vraiment. C'était, tu voyais que c'était pas correct ce qui se passait là. Mais est-ce que Broken Toast pourrait faire une erreur comme ça? Est-ce qu'on peut mal flusher? Oh, on n'a pas donné la même quantité d'eau. L'employé a mal pesé sur le piton. Après, moi il doit faire des tests avant de l'envoyer, euh, de l'expédier. Mais il fait pas mal à la gorge. Le goût est bon. Et puis le buzz. Euh, euh, le buzz, c'est vraiment.. Euh, c'est à l'intérieur. Tu sais, d'habitude, je te disais, des fois, le devant de mon visage. Euh, le devant de mon corps. Des fois, c'est dans la tête. Là, mon gars, c'est vraiment là, euh, en dedans du corps, man. Ah, c'est solide, man. C'est solide. C'est solide. Mais c'est pas un indica puissant, c'est un hybride. C'est un hybride, exactement, exactement. Je te l'ai dit tantôt, ben, je t'avais dit que le vanilla frosting était plus fort. Après ça, je me suis repris. Mais le vanilla frosting, il est solide. Ouh, qui est solide. Le buzz, il est bon, man. Hein? Le. Est-ce que ça gèle? Ben oui, bro, ça gèle. C'est du pot, hein? Le cannabis, ça gèle. Pour ceux qui ne savaient pas. Mais, je vois, achèterai plus. Il ressemble un peu au Gelato Mint. Puis, le Gelato Mint, est vraiment moins cher. Il est très bon, mais j'en je, achèterai plus. Je te le dis, j'aime trop le Gelato de Tribal. Euh, <coughs> Et puis, si je veux quelque chose de différent, j'irai peut-être avec le, le, bro, le, le Rockstone. Euh, la raison que je n'achète pas le Savary, c'est que c'est un pink couche. J'y vais avec le Pinko de San Rafael. Qui est et 30,50$ à plus de 46. J'aime Broken Coast. J'adore Broken Coast. Broken Coast est la meilleure compagnie à la J'aime Broken Coast. C'est le meilleur. C'est le meilleur. Mais si tu veux un Kush Mint à 46$, prends-toi un Gelato Mint à 24$, man. Puis ça, je te le dis facile. C'est facile. Facile, bro. Je sais même pas... ah Je sais pas si le monde... Il... Non, non, je te le dis, bro. Le gélatomine de Tribal, là, il, il bat, il bat, il bat, je te le dis, je te le dis. Il est très bon, il est excellent, bro. Il est excellent. Le gélatomine de Tribal, j'aime mieux ça que ça. J'aime mieux le gélatomine de Tribal. Le Savary de Broken Coast. Je sais qu'il y, y en a qui aiment Broken Coast puis qui sont en train de virer fou dans le salon en regardant la vidéo. Euh, « Broken Coast, c'est Broken Coast ». J'aime mieux prendre un pincouche de San Rafael avant un Savary de Broken Coast. Donc, Broken Coast, malheureusement pour vous, j'y vais avec le Rockstone. Mais, si je veux parler en mal, San Rafael ont sorti trois produits avec du diesel qui, qui, qui jouent d'impact au Rockstone. On parle du Driftwood Diesel. On parle du stone Fruit Sunset. On parle du Lemon Rocket. On peut trouver chaussure à son pied. Donne un pouce à la vidéo. Écris un commentaire. J'aime beaucoup le Couch Mint. Il est égal euh, au premier rang. Au deuxième rang avec le Pink Couch, le Savary de Broken Coast. Roxton, on va toujours le laisser premier si tu veux. Mais malheureusement, à cause de la compétition, le Giletto Mint de Tribal accote facilement le Couchemin de Broken Coast. Je finis ça tranquillement. J'espère être capable de te donner la vidéo ce soir. Si je te vois de jeudi matin, je suis vraiment désolé. On se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.